Hey, bonjour à tous j'espère que vous allez bien petite vidéo aujourd'hui euh, petite clinique rapide euh, première chose euh, sachez que je fais des cliniques de 40 minutes 1 heure que je mets sur l'abonnement gold de French GB. donc c'est accessible à partir de 15 euros par mois et je mets un clinique par mois à peu près dessus d'une heure donc sur des sujets variés mais approfondis donc il y a déjà cover 1 euh, et toutes ces variantes et 34 cover 4 euh, que je, que, qui sont sous ce format-là, avec cette qualité de son-là, etc. Donc, je me profite de cette petite vidéo-là pour faire cette pub euh, de, de ce contenu. Donc, Je vais vous mettre directement le lien du Discord et je vais également vous mettre un lien direct vers euh, l'abonnement euh, si vous le souhaitez. Donc, Je vous rappelle en fait que euh, euh, cet abonnement-là ne sert pas à, à payer ces cliniques, mais vous m'aidez à financer le travail de FrenchDB et en échange vous avez des cliniques. Euh, C'est un tout petit peu différent dans la manière de voir les choses. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous serez intéressé, euh, Et on attaque tout de suite avec notre sujet du jour, euh, qui est euh, comment être meilleur euh, au pass rush. Et du coup, je voudrais juste clarifier quelque chose, euh, chose avec un S euh, au sujet euh, de tout ça. Donc la, la première chose que je voudrais clarifier, c'est de la nomenclature. Euh, le mot « contain », et on en a déjà parlé, euh, dans le fait des contain players, c'est un terme sur « pass » uniquement, et on va en parler. D'accord Deuxième chose, c'est euh, scramble. Un scramble, qu'est-ce que c'est C'est quand c'est un jeu de passe, okay mais que le QB décide de courir. Okay mais ce n'est pas une course. Ce n'est pas du tout une course. Vous ne pouvez pas comptabiliser les scrambles comme des courses. Et vous ne devez pas les traiter comme des courses. Je vous explique. Euh, le QB scramble, et il court le long de la touche, et il prend 40 yards. Ce n'est pas de la faute du force player, ce n'est pas de la faute du corner, blablabla. Bla bla. Si le QB scramble, c'est un problème de passe rush et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc je voulais d'abord commencer par ça, démystifier euh, ces deux choses dont on vient de parler. Euh, c'est la première étape pour mieux comprendre le passe rush okay La deuxième étape qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans le football, il y a cette dualité passe course Et cette dualité est super importante et du coup, vous voyez dans plein de playbooks, et je suis sûr que vous le faites déjà, il euh, y a les assignations à la passe et il y a les assignations à la course. Exemple, si je suis Dien, mon assignation à la course ici, c'est Gap C parce qu'on joue un front 4 over classique. Okay si je suis euh, à la course, je suis Gap C. à la passe, je suis du coup Contain. Right et je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Euh, et si euh, je suis TACLE, je suis Gap B. Okay et à la passe, je suis Point de pression O. Et ça, c'est ce que je, vous explique, je vais vous expliquer euh, tout de suite également. Mais cette dualité, elle existe et vous devez la traiter telle qu'elle. Maintenant, un, un, quelque chose de simple, encore une fois, comment est-ce que j'aide les joueurs à comprendre euh, quand est-ce que c'est une passe, quand est-ce que c'est une course Écoutez bien, c'est intéressant, je pense, cette façon de voir les choses. Tout, tout est une course, absolument tout, jusqu'à ce que ce soit une passe. Alors, hein, vous allez me dire, Charles, merci, ça ne nous aide pas. Ce qui va vous aider, c'est de ça. C'est que la passe, c'est quoi C'est le drop-back. Okay. Si le online line fait ça, c'est un drop-back. Okay. C'est une passe. Et c'est le seul moment où on traite les choses comme passe. Sinon, on traite tout comme course. Et croyez-moi, ça ne pose aucun problème. Même contre play-action et toutes ces choses-là, ça ne pose aucun souci. Euh, de voir les choses de cette manière-là. Mais ça, on en parlera plus tard. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur les play-action. Je vous en ferai une, ce format-là, avec grand plaisir. Donc maintenant... On a vu ça, tout ce dont on va parler ici, c'est sur passe et pas sur course. Donc, ce que je vous disais, on compte quatre points de pression sur le quarterback les deux points de pression haut, donc c'est basiquement le haut, de la, le, le, le, le haut de la cuisse, ok, et les deux points de pression bas qui sont le, le bas de la hanche du quarterback, voire la fesse, appelez ça comme, comme, comme vous voulez, euh, ça n'a pas grand, grande importance, mais c'est ce qui compte, c'est de comprendre que. Euh, ce qu'on veut à la fin, c'est un DNA qui contain, donc il y a le point arrière, ça c'est ce qu'on appelle le contain. Okay. Un, un autre DNA qui contain, okay. et deux points de pression haut. Et là, du coup, je fais exprès de dessiner ça euh, de cette façon-là pour que vous puissiez comprendre les choses. Là, le premier point, c'est que si tu es nose et que tu es dans le GAPA, là si quelqu'un, tu es dans le GAPA, tu es en 2i, et tu dans le GAPA. Tu n'as pas le gap à surpasse. Il n'y a pas de gap surpasse. Il y a des gaps sur course. pas assez course, deux dualités, deux choses différentes. Okay. Donc, euh, basiquement, voilà euh, la première idée principale. Maintenant, je voudrais vous le dessiner par exemple avec un autre front. Donc là, je vous disais, j'ai parlé 34 cover 4 euh, dans, dans, dans, dans mon dernier clinique. Je vous fais ça comme ça. Donc admettons que si on était en 34, on serait comme ça. Okay. Et ben, on aurait besoin euh, de, de, de gagner un quatrième gars pour la pression. Donc là, End aurait le Contain, Tackle aurait le Contain, par exemple. Nose aurait le point de pression haut d'un côté, et disons qu'on envoie Will, c'est ce dont je parle dans la, dans la clinique euh, donc 34 Cover 4, Will aurait le point de pression haut. Et euh, ça, vous le retrouvez quoi qu'il arrive, Quoi qu'il arrive, d'accord À chaque fois, vous devez avoir au moins 4 points de pression, d'accord Au moins 4 points de pression, d'accord Si on était avec un spy, je, je réponds à cette question-là parce que je suis sûr que vous vous la posez. Euh, disons qu'on est avec un spy, ok alors ce que vous faites généralement, quand vous faites un spy, euh, avec, enfin quelque chose avec un spy, il y a quelqu'un qui est libre. Donc, par exemple, on pourrait être en front 3, euh, comme ça. Avec toujours deux mecs à l'extérieur. Okay et on pourrait dire par exemple que Nose a tout ego, c'est-à-dire qu'il peut aller aux deux points de pression. Tackle a tout ego, c'est-à-dire qu'il peut aller aux deux points de pression. Et End a contain de ce côté par exemple. Et là du coup ça voudrait dire que celui qui est spy, disons que c'est Mike, pour simplifier les choses, eh ben, il prendrait le point de pression qui n'est pas pris par ces deux joueurs-là. OK Spy grosso modo c'est ça et j'exagère le trait, d'accord Mais euh, euh, vous pouvez le voir de cette façon-là. Okay Ça c'est le premier point. Okay Maintenant, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on est un meilleur pass rusher et comment est-ce qu'on aide ces joueurs à être de meilleurs pass rushers ben, La première chose c'est de comprendre qu'on coach une unité et qu'on est à quatre dans le pass rush, on n'est pas tout seul. D'accord Ça c'est la première chose. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples euh, très simples et je vais faire des croix parce que qui sont ces gars n'a pas vraiment d'importance. Ok euh, Vous pouvez mettre qui vous voulez, des linebackers, etc. À la fin. Peu importe ce que vous faites, okay, il vous faut des croix qui vont à ces points de pression-là. Je vous donne un exemple. Euh, on fait un texte, texte stun, d'accord Donc, texte, on aurait big up, okay, et on aurait agap sur course, okay, mais sur passe, on aurait point de pression haut okay, et contain. Et là, les rôles s'inversent. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un cop, contain on pass. C'est-à-dire que là, du coup, admettons que ça soit N des tacles, tacle aurait big up to contain, ok, donc il serait cop player et on retrouverait cette chose là, d'accord, maintenant si on avait un ET, ok, alors l'idée ça serait que le end y va en premier ok, et le tackle il va en deuxième ok, donc là pareil sur course on aurait big up et là on aurait six gaps d'accord, et contain, point de pression haut donc là ça serait le nose et ça ça serait le tackle le, le, le end opposé, pardon, d'accord, ça vous donne une idée euh, de, de, de l'explication. J'essaie de vous donner des exemples voilà, pour que vous compreniez à quel point c'est vrai tout le temps. Je vous en refais un dernier avec un blitz. Je vous en refais un dernier avec un blitz. Euh, par exemple, on, on, on est, euh, admettons, je reviens sur mon front 3 de tout à l'heure avec deux outside linebackers et on serait comme ça. Euh, on pourrait très bien dire que Sam okay, a 6 gaps et qu'il va à ce gap là, que End, à big up et qui va à ce point de pression là que nose ok à double et gap sur la course mec par contre qui va sur ce point de pression là ok tac la big up ok et il se trouve que ce joueur là retrouve en coverage et en fait on retrouve à chaque fois euh, cette situation là maintenant ce qui est important de comprendre et, et je pense que ça ça peut vous aider aussi c'est euh, quel type de pass rush euh, move je peux utiliser quand je suis euh, d line d'accord et ça c'est pas compliqué on peut les classer en trois catégories, ce que moi j'appelle speed move et là vous avez du coup rip, swim et toutes ces choses-là, je préfère le rip. Soyons honnêtes, je préfère le rip. Speed. OK, vous avez power et là vous allez avoir long arm, bull rush et enfin vous allez avoir counter. OK. Counter c'est tout ce qui revient à l'opposé, spin. Donc là bull rush. OK. Je vous ai dit quoi Long arm. Okay, et là, on pourra avoir spin et un classique counter, jab step, counter move. Okay Alors, quand est-ce qu'on va utiliser ces choses-là ben, Ça va dépendre de à quel point notre tackle ou notre garde va profondément. Donc là, si je suis the end ici, okay, s'il y a drop back et qu'il drop back pas assez, okay, et que sur mon premier pas, je peux le battre avec un rip, ben, j'ai gagné en speed move. Donc ce qui va se passer, basiquement, si je suis the end... Dépendant de quelle jambe vous partez, mais là dans mon exemple, je pars avec jambe droite reculée parce que le tacle est à ma droite et on est en T5, je suis assez près de lui. Ok, donc ça va être d'abord lecture passe-course. Ok, je vais faire mon premier step. Il s'avère que c'est une passe, je vais transitionner vers la course, vers, euh, vers la passe, pardon, et là je vais continuer d'avancer. Et ce que je peux faire, c'est comme je vous disais, speed move, donc tout de suite essayer de passer un rip, tout de suite essayer de passer un rip, mais si ça passe, tant mieux, ok, si ça passe pas, tant pis, tout de suite essayez de passer un, sim, un swim, si ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis, je vais vous expliquer après pourquoi tant pis. Ou alors un chop, ok, donc là pareil, le, le all line fait un step, il met ses mains, et je peux tout de suite me dire, ok, maintenant c'est passe, je fais mon deuxième pas, chop, move, ok, et j'essaie de passer. Ok, je peux faire ça, je peux faire ça, mais maintenant il s'avère qu'en fait, il set correctement, et je me retrouve bloqué avec ma première technique. Donc, disons que je me retrouve bloqué avec mon premier rip. OK, là, il est devant moi. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire Donc, j'ai tenté un rip. c'est pas passé. Ma main est coincée. OK Donc là, ce que je dois faire, c'est soit essayer de retirer mon bras et essayer de revenir mettre mes mains sur lui et bull rush. Parce que c'est ce moment-là où je veux bull rush. Parce que si je speed move tout de suite, je vais arriver là. D'accord Maintenant, si là, je continue de speed move, je vais arriver tellement loin derrière le quarterback c'est le pire endroit sur terre, je veux pas faire ça donc c'est pour ça que là, si on arrive ici, ce que je veux c'est enfoncer stacle contre le quarterback, contre le quarterback. Donc je vais passer un power move. Donc du coup, hop, speed ça marche pas, chop ça marche pas, chop est cool parce que chop vous permet de récupérer votre bras tout de suite pour aller long arm pour aller bull rush. Ok, donc du coup, le deuxième move devient long arm parce qu'il a 7 correctement. D'accord, peut-être que vous voulez pas passer en force au premier. Peut-être que vous savez qu'il cède correctement tout le temps. Et peut-être que vous voulez, du coup, euh, bull rush, longue arme, dès le deuxième pas. OK Boum boum, j'y vais. D'accord Ensuite, qu'est-ce qui se passe D'autres, il pourrait se passer que ce gars va tellement loin dans le backfield, okay, que là, vous pouvez décider de counter move. OK Votre spin, ou comme je disais, votre jab step, qui fait que vous allez arriver à ce point de pression D'accord Et du coup, réussir à avoir le contain, ou la contain, appelez ça comme vous voulez. Okay. Maintenant, si je suis à l'intérieur, j'efface ça, mais c'est les mêmes concepts. D'accord Si je suis à l'intérieur, c'est les mêmes concepts. OK À l'exception que je vais avoir plus de difficultés en fonction de si je suis tac ou si je suis nose, Est-ce que je suis une tech 3 ou est-ce que je suis une tech 2i, euh, tech 1, etc. OK Si je suis une tech 3, j'ai quand même tout ego d'une certaine façon. J'ai quand même tout ego, euh, C'est-à-dire que je peux décider par quel côté passer, à condition de jamais croiser la face du centre, sauf si on l'a appelé. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a appelé un stunt qui nous fait croiser comme ça, c'est OK. Mais si ce n'est pas le cas, je ne dois jamais croiser la face du centre. Donc là, c'est pareil. Speed, bull rush move, OK. J'ai les deux possibilités parce que je suis en 1 contre 1 et ça va être très rare d'avoir counter. Ça va être très rare d'avoir counter, mais c'est possible. Maintenant, si je suis nose, souvent ce qui va se passer, c'est que dans la protection de passe, il va y avoir deux gars sur moi. Okay et là, du coup, j'ai perdu. J'ai perdu d'avance, il y a deux mecs sur moi, je ne pourrais jamais en passer. Alors déjà, le premier truc, c'est qu'on va toujours travailler sur le gars sur lequel on était aligné de base. Donc ici, en deux, il le garde. Si on avait été en un, ça aurait été le centre. Et là, comme je vous disais, ben, je, suis dans mon, je suis dans mon garde. Okay et le mieux que je puisse faire, c'est bull rush tout de suite, parce que je ne peux rien faire de mieux, et créer une séparation. Donc là, ça va être push-pull, créer une séparation, parce que ce que je vais faire, c'est vouloir m'assurer que si le QB décide de courir la balle, d'un côté ou de l'autre, à l'intérieur, parce qu'on a réussi le contain, moi, je vais pouvoir agir ou du moins le ralentir. Le rôle du nose, dans ce cas-là, est hyper important euh, pour rendre la, la passe protection euh, viable, d'une certaine manière. D'accord euh, Voilà, c'était rapide, euh, mais j'espère que ça vous a plu. Euh, si vous voulez plus de petites cliniques rapides comme ça, pour moi, ça va vite, sur une thématique, bah, vous inscrivez sur Discord, vous m'écrivez et vous me dites euh, quel sujet vous voulez que je traite. Ça peut être un, un coverage, ça peut être une technique, ça peut être n'importe quoi. Voilà, petite clinique comme ça, mini clinique, comme je faisais, un peu plus montée, un peu plus visuelle, mais en ce moment, j'ai pas le temps, on est en saison. Euh, donc voilà le plan. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, Abonnez-vous si ça vous plaît, partagez aux copains si ça vous plaît, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.